La Suède et la Finlande dans l'OTAN, un grand pas vers la guerre générale en Europe. C'est officiel, la Finlande et la Suède demandent leur adhésion conjointe à l'OTAN. Le motif qu'elles avancent, l'intervention russe en Ukraine et l'insécurité nouvelle que cela crée pour les voisins de la Russie. Il s'agirait donc pour ces pays de renforcer la sécurité qu'ils estiment désormais menacée par la Russie. Quand on réfléchit, on comprend que, loin de renforcer la sécurité en Europe, ces adhésions nous rapprochent d'une guerre générale contre la Russie. Bonjour les amis, c'est Pierre Maumont, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et j'espère que comme moi, vous êtes animés par la volonté de comprendre quelle est la vraie portée de la guerre qui se déroule actuellement en Ukraine et des conséquences que nous commençons à entrevoir, à commencer par le sujet de cette vidéo, l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. Aujourd'hui, il va être question du grand pas vers la guerre générale en Europe que constitue l'adhésion soudaine et surprenante de la Suède et la Finlande à l'OTAN. Alors, quand je dis adhésion, c'est la demande officielle d'adhésion qui va être faite, me semble-t-il, demain, mercredi, c'est-à-dire aujourd'hui, quand vous regarderez la vidéo. Deux informations avant de commencer. La première, c'est que vous pouvez désormais retrouver toutes mes vidéos sur la plateforme Odyssée. Vous devinez aisément la raison de cette diversification. La deuxième, c'est que j'ai écrit à la fin de l'année dernière un rapport de 17 pages sur les solutions pour se protéger des risques financiers et monétaires en 2022. Avec la survenance de la guerre et ses conséquences, tous les ménages devraient en avoir connaissance. Je les mets donc, je les mets donc à votre disposition gratuitement. Commencerons par examiner l'analyse invoquée par les deux pays candidats à l'entrée dans l'OTAN. Elle est à rebours de la logique. Regardons point par point. Premièrement, quelle est la cause de l'attaque russe en Ukraine Je crois que désormais, ce n'est un mystère pour personne, même les, les médias mainstream le disent de plus en plus, c'est le projet de faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN à la demande du président Zelensky. Et Pour rappel, le président Zelensky est une marionnette des États-Unis. Donc, clairement, ce sont les manœuvres américaines pour faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN et ça ne date pas de même de l'élection de Zelensky. Ça date depuis, depuis 2002, depuis ce qui s'était passé, la fameuse révolution orange qui avait plus ou moins avorté, mais tout ça remonte donc à 2002. Euh, cela veut dire que demander à, <coughs> demander à rentrer dans l'OTAN quand on est un voisin de la Russie, c'est ça qui nous met en danger, c'est clair. D'ailleurs, en ce qui concerne les Russes, depuis des mois avant qu'ils n'attaquent l'Ukraine, que demandait-il demandait officiellement Mais Il demandait que l'OTAN s'engage à ne pas faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN. Rappelez-vous, ce sont les discussions, qui, enfin les discussions, les tentatives de discussion que Poutine et son gouvernement avaient essayé d'engager avec Biden et le gouvernement américain à la fin de l'année dernière et qui n'avaient absolument débouché sur, je dirais même, aucun début de véritable discussion. Ils demandaient aussi un statut de neutralité internationale pour l'Ukraine, leur objectif étant de mettre leurs frontières ouest à l'abri de toute pression militaire de l'OTAN ou de ses alliés. Tout ça est très logique et très clair. Et justement, quel est le statut actuel de la Suède et de la Finlande Eh bien, ce sont des pays neutres. La Suède depuis plus de deux siècles et la Finlande depuis la guerre russo-finlandaise de 1940. C'est ce statut de pays neutre qui les a protégés efficacement contre les guerres, et en particulier qui a permis à la Suède de ne participer à aucune des guerres qui ont ravagé l'Europe, et parmi lesquelles, il faut citer, bien sûr, les guerres mondiales. Quant à la Finlande, après sa défaite face à l'agression de Staline en 1940, défaite contre laquelle elle s'était battue avec un courage extraordinaire, mais le rapport entre 160 millions de Russes d'un côté et 3 millions de Finlandais, c'était la population à l'époque, entre l'armée russe qui était probablement déjà la plus grosse armée du monde et l'armée finlandaise qui était inexistante, ça s'est traduit par, bien sûr, à la fin, une défaite de la Finlande. Et c'est justement l'acceptation d'un statut de neutralité qui l'a protégé d'une annexion pure et simple par la Russie. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que pour ces deux pays, la neutralité a été une formidable planche de salut et un formidable avantage. Autrement dit, si aujourd'hui la Finlande est un, un pays indépendant de la Russie, c'est parce qu'elle accepte d'être neutre. Troisième point, ce qui se passe en Ukraine montre que même si vous n'êtes pas dans l'OTAN, en cas d'attaque par la Russie, l'OTAN se précipite pour vous soutenir à fond. Parce qu'au fond, ce qui se passe actuellement en Ukraine, en ce qui concerne l'action de l'OTAN et, et donc de, de l'ensemble des, des, des alliés en Europe qui, qui forment l'OTAN, notamment la France, et la Grande-Bretagne, l'Allemagne, eh bien euh, les choses se, ne, ne se passent pas de manière différente que si l'Ukraine était dans l'OTAN. Quand, quand on voit l'acharnement que mettent les pays occidentaux, donc les, les membres de l'OTAN, à essayer d'assurer la victoire de l'Ukraine et donc la défaite de la Russie, on pourrait croire que l'Ukraine est un pays membre de l'OTAN. Juridiquement, elle ne l'est pas. Ben, le quatrième point, c'est la conclusion de ce rappel historique et que pour ces deux pays, la sécurité, c'est la neutralité. Cinquièmement, et la principale conclusion, c'est qu'en rentrant dans l'OTAN, qui est une alliance clairement ennemie de la Russie, ils deviennent des cibles pour l'armée russe. C'est ce qui est arrivé à l'Ukraine. Alors, vous allez me dire, oui, mais l'Ukraine n'est pas rentrée dans l'OTAN. Effectivement, elle n'en a pas eu le temps, elle s'est faite, faite agresser avant. Mais la raison principale, je vous l'ai rappelé en début de vidéo, la raison principale de l'Athènes-Russe, c'est que l'Ukraine était dans la, dans la seringue qui, mène, qui la menée à adhérer à l'OTAN. D'ailleurs, c'est ce que demandait Zelensky et évidemment, c'est ce que souhaitaient instamment les Américains. Tout cela, tout ce que je viens de vous rappeler là, les dirigeants, les dirigeants suédois et finlandais le savent. C'est quand même le B à de, des, des conditions fondamentales de leur pays. Alors cela interpelle sur les raisons qui ont amené la Suède et la Finlande à demander une adhésion à l'OTAN qui est a priori plutôt porteuse d'insécurité. Et, et je, je crois que c'est là, là au fond le. La raison principale de cette vidéo, c'est le fondement de cette vidéo, c'est la question que je me pose depuis euh, peut-être une quinzaine de jours ou un mois, que l'on sait que ces deux pays vont demander leur adhésion à l'OTAN. Alors dans cette vidéo, j'essaie d'apporter des réponses qui, qui me paraissent tenir debout, en partie parce que je réfléchis déjà depuis, depuis à peu près un mois, et puis euh, également en partie, l'autre partie, c'est qu'elles sont parfaitement cohérentes avec ce qui se passe actuellement en Europe, ou plus exactement entre la Russie et les États-Unis, ou la Russie et l'OTAN. Alors on a déjà un élément de réponse avec l'accueil enthousiaste que l'OTAN a réservé à cette demande, et qui même prévoit une procédure accélérée pour que ces adhésions aient lieu le plus rapidement possible. En d'autres termes, cette demande euh, soudaine et impromptue de la Suède et de la Finlande d'adhérer à l'OTAN, fait le bonheur de l'OTAN. L'OTAN, dirait-on, n'attendait que cela. Deuxième indice, c'est que, clairement, c'est un renforcement de l'OTAN aux frontières russes, et il achève un encerclement, un encerclement complet de la Russie, c'est-à-dire, il permet d'atteindre l'objectif américain depuis 1999, qui avait commencé donc avec la première vague d'adhésion, Nouvelle, après l'effondrement de l'URSS. Et pour rappel, c'est fondamentalement cette stratégie en cours depuis plus de 20 ans qui est la cause de l'invasion de l'Ukraine. C'est aussi une menace potentielle sur cette frontière de la Russie. et Elle pourrait immobiliser une partie des forces russes et donc réduire les moyens militaires que la Russie alloue à sa guerre en Ukraine. Donc quelque part c'est une opération de diversion, un contournement par le Nord, l'entrée de la Finlande et de la Suède dans l'OTAN signifie bien sûr pour les, pour les Américains la possibilité d'installer des troupes, des armements, peut-être même des armes, des armes nucléaires, ce qui crée forcément pour les Russes la nécessité de parer à ces menaces qui dit parer à ces menaces, dit déployer des moyens militaires, et ça fera autant de, de moyens qui ne seront plus disponibles pour faire la guerre en Ukraine. Donc, il y a donc peut-être un aspect conjoncturel, en plus des aspects fondamentaux, dans cette rentrée, cette demande de rentrée, qui tombe pile poil pour les Américains, des Suédois et des Finlandais dans l'OTAN. Ces éléments sont partie intégrante de la stratégie américaine. L'entrée de la Suède, et de la Finlande, et clairement de l'intérêt exclusif des États-Unis, parce qu'en ce qui concerne la Suède et la Finlande, elle va plutôt contre leurs intérêts de sécurité fondamentaux. Cela ressemble beaucoup à un élargissement de l'OTAN voulu par les seuls États-Unis. Comment, et c'est là la deuxième question importante, c'est comment ont-ils pu convaincre les Nordiques d'adhérer à l'OTAN C'est vraiment une question. Alors là-dessus, je n'ai que des hypothèses. Mais je suis préparé que dans les trois ou 4 hypothèses que je vais vous délivrer là, il y en a au moins une qui est bonne. Leuront-ils promis des avantages financiers Peut-être. Quoique en ce qui concerne ces pays, économiquement, ils vont plutôt bien pour des pays d'Europe. En tout cas, ils vont nettement mieux que les, que les pays du cœur de l'Union européenne. Leuront-ils promis des avantages commerciaux Peut-être. Leur ont ils promis des garanties sur leur approvisionnement en énergie Peut-être. Dans le contexte actuel, ce serait, euh, ce serait un engagement fort de la part des États-Unis et un avantage euh, pour le long terme qui pourrait peut-être justifier euh, que, euh, à supposer que la Suède dans la Finlande n'ait vraiment pas eu envie de rentrer dans l'OTAN, puisque tout allait bien pour elle depuis longtemps sans, sans rentrer dans l'OTAN, peut-être ça pourrait expliquer qu'elles aient accepté cela compte tenu de ses contreparties. Ou tout simplement par la corruption. Je ne dispose pas d'éléments en ce sens. Mais en politique, des choses extraordinaires ont parfois des raisons simples et inavouables. Bon, je, on le voit dans notre propre pays, la quantité de, de scandales notamment en ce qui concerne les vaccins, en ce qui concerne euh, tout un tas de, de domaines euh, qui, qui fleurissent depuis, depuis des années, et particulièrement depuis, depuis quelques années, euh, rend cette hypothèse plausible. Cela, cette question étant posée, maintenant la question essentielle, est quelles sont les conséquences de cet élargissement de l'OTAN pour le continent européen c'est vraiment la question qui m'intéresse parce que sinon, je n'aurais pas fait de vidéo. Euh, que les Suédois et les Finlandais aient envie de rentrer dans l'OTAN, si cela ne risque pas d'avoir de conséquences pour nous, je pense que je peux faire des vidéos sur d'autres sujets et, et, et, et vous n'aurez pas spécialement envie de regarder cette vidéo. Mais euh, malheureusement, on va voir qu'il y a probablement des conséquences. Le, le premier Chronologiquement, la première chose qui peut se passer, c'est ce que j'appelle un scénario à l'Ukrainienne, c'est-à-dire des mises en garde de la Russie contre l'adhésion à l'OTAN. A noter d'ailleurs que ces mises en garde ont déjà eu lieu à plusieurs reprises depuis un mois. Cette histoire d'adhésion est sortie du chapeau des Finlandais et des Suédois et, et, en, et en filigrane des, des Américains. Alors, Poutine s'est exprimé là, hier ou avant-hier dans une conférence de presse qu'il a faite sur, enfin, je ne en me rappelle plus quel, est le, quel était le domaine, enfin, grosso modo, c'était une sorte de... D'état de la situation générale de, de la Russie. Il a parlé de ça. Bon, cette fois, il a plutôt soufflé le froid en disant que finalement, si les Suédois et les Finlandais voulaient rentrer dans l'OTAN, la Russie s'en fichait, ils font ce qu'ils veulent. Euh, mais que quand même, ils allaient prendre des dispositions militaires euh, pour faire face à cela. Alors certains commentateurs ont dit oui, il dit n'importe quoi, de, dans la même phrase il dit qu'il s'en fiche et dans l'autre phrase il dit qu'il va prendre des dispositions militaires. Mais ça n'a absolument rien de contradictoire. Ça veut dire quoi Ça veut dire en ce qui nous concerne, on n'a pas de, de, de, de, visée, euh, de, de visée expansionniste ou de crainte en ce qui concerne ces deux pays. Maintenant il est évident que si l'ODAN s'installe dans ces pays, il faut quand même qu'on soit prêt à... À des événements désagréables pour nous donc c'est ce qu'il a dit donc ce qu'il a dit c'est vraiment le minimum finalement ses voisins proches voient l'OTAN s'installer l'OTAN qui est bien sûr l'ennemi de la Russie c'est le moins qu'on puisse dire c'est évident depuis, ben, depuis que la Russie existe de nouveau c'est à dire depuis la chute de l'Union soviétique comme l'OTAN était l'ennemi de l'Union soviétique depuis 1945 ou 1946 qu'elle s'est créée alors dans ces conditions là les, les intentions affichées de Poutine sont vraiment minimalistes. On peut le soupçonner, et c'est mon cas, le, de chercher à endormir les Occidentaux et de préparer quelque chose de beaucoup, plus, de beaucoup plus coudu, disons. Mais on verra. Deuxième niveau, ça pourrait être la mise en garde, s'il y avait lieu de le faire, contre l'installation de certaines armes, puisque pour l'instant... On part de zéro du point de vue des armements otaniens dans ces pays. On verra si, dès leur adhésion, les, euh, les Américains se précipitent pour, euh, comment, pour installer des armes conventionnelles. Et puis pourquoi, et pourquoi pas nucléaires Et à la fin, eh c'est le recours à la force, comme cela euh, s'est passé pour l'Ukraine. Alors qu'est-ce que ça signifie pour nous, euh, membres du continent européen eh bien, Pour nous, ça veut dire une extension géographique du théâtre de guerre Russie-OTAN, puisqu'on est clairement dans une guerre Russie-OTAN, et on a vu que l'invasion de l'Ukraine n'est qu'un épisode de, de cette guerre, on va dire qu'il y a une aggravation de cette guerre, et, et, la, et le, le passage à la violence dans, dans, dans, cette, dans, ce, guerre, dans ce long conflit qui oppose euh, la Russie libérée du communisme aux États-Unis, donc depuis maintenant euh, ça, ça fait euh, plus de 30 ans, et ça nous rapproche d'une guerre, dire, guerre directe contre la Russie. Parce qu'aujourd'hui, on a une guerre entre l'Ukraine et l'OTAN, où bon, nous sommes totalement dans le camp de l'Ukraine, ce qui n'est pas très intelligent, puisque, j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, nos intérêts n'ont pas grand-chose à voir avec ceux de l'Ukraine. Si maintenant, alors même que cette guerre continue, puisqu'elles ne sont pas prêtes de s'arrêter, euh, un nouveau front venait à s'ouvrir au nord, entre la Russie et ces deux pays qui entrent dans l'OTAN, ben, la Russie serait en guerre contre deux membres, enfin, contre deux membres, soit contre deux membres de l'OTAN, soit, si elle intervenait avant, contre deux candidats à l'OTAN, plus un autre candidat à l'OTAN, qui est, est l'Ukraine, euh, guerre dans laquelle les États-Unis et les membres actuels de l'OTAN s'impliquent et s'impliqueront de plus en plus, euh, ça sent vraiment pas bon sur euh, l'avenir de la paix en Europe. Décidément, depuis la fin de nos recevoirs opposés par Biden aux demandes de garantie de sécurité de Poutine à la fin de l'année dernière, derrière toutes les initiatives américaines se décide une grande offensive contre la Russie. S'il fallait mettre le point sur les i de l'explication principale que je donne à cette demande d'adhésion de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN, euh, c'est que derrière cela, il y a en réalité, les États-Unis à la manœuvre, et que ce sont eux qui veulent faire entrer ces deux pays dans l'OTAN. Nous assistons à une mobilisation progressive autour des États-Unis contre la Russie. D'abord, les pays européens, membres de l'OTAN, sommés d'appliquer des sanctions contre la Russie. Entre parenthèses, sanctions que les États-Unis eux-mêmes n'appliquent pas toutes. Quand ça les gêne, quand ça les gêne ils n'appliquent pas. Ces mêmes pays européens, membres de l'OTAN, sommés d'armer les Ukrainiens, poursuivre les États-Unis, sommet de faire un embargo sur le pétrole, le pétrole russe évidemment, le charbon et le gaz russe alors qu'ils ont besoin impérativement de ces fournitures, ce qui n'est pas le cas des États-Unis, donc ils peuvent faire bien sûr les, les, les vertueux les défenseurs de l'Ukraine en prenant ce, ce genre d'initiative qui ne leur coûte rien, et maintenant la Suède et la Finlande qui rentrent dans l'OTAN contre leurs intérêts bien compris. On se demande en effet quel intérêt peuvent avoir ces deux pays à peut-être se trouver bientôt entraînés dans une guerre contre la Russie par l'OTAN. Parce que pour eux, l'adhésion à l'OTAN, ça signifie ça. Puisqu'encore une fois, ils ne, sont, ils ne se sentaient, quoi qu'ils en disent, probablement pas menacés par la Russie depuis, depuis l'invasion de l'Ukraine. Et depuis des lustres, leur statut de neutralité les a protégés de toute velléité de, de domination militaire ou, ou quoi que ce soit par la Russie. Mais l'intérêt américain de pouvoir installer des bases militaires, voire des armes nucléaires, tout près de la Russie, est clair. Dites-moi en commentaire si, comme moi, vous pensez que pour la Suède et la Finlande, l'adhésion à l'OTAN risque de les embarquer dans une guerre contre la Russie voulue par l'Amérique.